tout le monde, c'est Lucie Hearts Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu qui est sur Android mais que je fais directement avec, euh, une, avec euh, un émulateur et on se retrouve sur un visuel nouvel alors on va commencer le petit prologue Nous laissions porter par les flots, sans nous soucier de rien, sous la lueur dorée du début d'après-midi. De minuscules bras maniaient dangereusement les rames du destin. Nous n'avions appris à nous jouer des apparences qu'afin de trouver notre chemin dans nos déambulations. Ma reine Ah, je vous ai enfin trouvée hmm Je levais la tête, croyant avoir entendu quelqu'un m'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucie ce n'est rien, enfin, c'est vraiment joli, n'est-ce pas Mon ami Kazuko et moi étions en voyage en Angleterre pour une semaine pour célébrer l'obtention de notre diplôme universitaire. Ce jour-là, nous avions pour plan de visiter en bateau les quartiers d'Oxford le long de la Tamise. Si la ville où a été écrite l'histoire d'Ulysse des merveilles en plus Kazuko contemplait les rues et bâtiments d'un air fasciné. Elle adorait la littérature anglaise et avait attendu tout particulièrement de visiter cette ville. Des contes de fées, hein Quand je pense à l'île, je pense au gâteau qui l'a fait grandir. Ou à ce que c'était rétrécir Je suis plus intéressée par la nourriture que la romance. On ne peut quand même pas ne pas prendre le thé de l'après-midi en Angleterre, voyons. J'ai hâte d'écouter les sucreries qu'on a achetées aussi. Kazuko poussa un soupir désespéré quand je secouais un sac en papier dans ma main. Et puis même si je voulais trouver l'amour dans un pays étranger, le premier problème est... Je n'ai pas beaucoup de succès, de succès avec les hommes. Avoir un petit ami se marier, c'était pour moi un rêve lointain. Je ne pouvais pas du tout m'imaginer changer les alliances avec quelqu'un. La petite embarcation dans laquelle nous nous trouions était un cargo de commerce traditionnel en Angleterre. Apparemment, il était de nos jours surtout utilisé pour le tourisme. Un petit quai sur les bateaux d'embarquement était aménagé dans la partie du Atamis que l'on appelait Isis. On dit que l'auteur récitait l'histoire tout en descendant la tamise en bateau. Et c'est exactement ici qu'histoire d'Aïs a commencé Je tendis mon ticket avant de monter prudemment sur le petit bateau. Soudainement, quelque chose bondit hors des buissons. C'était un chat noir. En une fraction de seconde, le chat me vola le sac de sucreries. Ouah C'était de ma faute. Je me penchai en avant dans une tentative de me raccrocher au chat, mais je perdis complètement l'équilibre. Lucie !» Le bateau tanga violemment et mes pieds glissèrent. Je fermais les yeux fermement alors que je tombais en arrière dans le fleuve. Hum. J'ouvris les yeux étourdis au son du clapotis de l'eau. Hum, oh oui, je suis tombée dans le fleuve. Le courant avait dû me porter assez loin. Je ne voyais plus du tout le pont ni même le bateau. Que faire Je suppose que je dois d'abord chercher de l'aide. Un bruit dans l'air me fit baisser les yeux. Un lapin Un bébé lapin reniflait mes pieds. J'ai cru d'abord que tu devais être habitué aux humains, mais quelque chose semblait étrange. Il tremble. Le l'a pas mon ombre frémissant de peur. Qu'est-ce qui se passe avec mon ombre Waouh Je suis un bond en arrière. L'ombre. Est-ce qu'il sert un sourire malicieux qu quoi L'ombre se détacha de mes pieds et se mit à bouger de sa propre volonté. <truits> ne ne, ne t'approche pas de moi Complètement paniqué, j'attrapais les branches des arbres les plus proches, les arrachais et les lançais sur l'ombre. Mais tout traversait l'ombre. Rien ne fonctionnait. C'est une blague, hein Le lapin effrayé ne bougeait pas non plus. Je pensais attraper le lapin sans hésiter. Je ne devrais pas rester ici. L'ombre en profita pour se rapprocher. Oh non, ça va réussir à m'attraper. Je ne pouvais pas m'échapper. Je me tins prête. Un bruit étrange retentit du dessus. Hein Quelque chose tomba du ciel dans un fracas à faire trembler la terre. Dans un grondement à faire trembler la terre un géant, une créature de la taille d'un éléphant apparut ces créatures étaient un lapin un lapin un autre lapin énorme en plus quelqu'un était monté sur le dos du lapin géant le chevalier ne du lapin ressemblait à un chevalier d'éternel Ah il tira une épée de sa taille qui brandit au-dessus de lui la lueur d'argent trancha l'ombre en deux une fraction de seconde ah, ah l'ombre se remplace à Si vivement j'ai touché mon, mon ombre mais celle ne bougeait plus Qu'est-ce que c'était que ça Elle est blessée. Je regardais surprise. Oh, mignon Sa peau était blanche comme la neige et ses yeux rouges comme des rubis. Ses cheveux argentés brillaient à la lumière du soleil. C'était la première fois que je voyais un an au visage si beau d'aussi Et, m'entendez-vous Oh oui, je viens, eux, et vous êtes Mon nom est Henri et vous Je m'appelle Lucie, merci beaucoup de m'avoir sauvée. Non, c'est à moi de vous remercier. Le jeune homme Henri me prit le petit lapin des mains. Merci de l'avoir sauvé. Son regard rencontra lui un et il sourit timidement. Oh, il est mignon. Il avait l'air plus jeune lorsqu'il souriait. Je me demandais si ce lapin était important pour lui. Moi, cher, Est-ce que ce lapin géant est à vous aussi Je pointais du doigt le lapin Jacques qui s'est régalé des branches d'arbres alentour sans se soucier de rien. Henri força un sourire tout en caressant le front du lapin. Celui-ci est mon animal d'invocation. Euh. Est-ce que j'ai échoué sur la berge une sorte de rassemblement de, de roleplay Je avait eu de sorte depuis que j'étais sorti de l'eau. Alors, qu'est-ce qui vous amène devant tel endroit À ce propos, pour être honnête, je suis tombé à l'eau. Je crois que j'ai échoué sur le rivage. Dans le fleuve Je suis surpris que vous soyez un rêve. Très bien, je vais vous escorter jusqu'au village le plus proche. Montez. Henri saute prestement sur le dos du lapin géant. Montez, genre, sur le dos du lapin il me tendit une main pour m'aider à monter mais je ne pouvais pas me résoudre à la prendre J'entends des cloches Oh non nous n'avons plus le temps Henri commença soudain à paniquer vraie mais je vais devoir vous y emmener plus tard Il s'essayait ma main réticente et m'a de force sur le dos du lapin Attendez une minute La page j'ai un produit avec puissance avant que je puisse finir ma, ma phrase Tu dois bien venir. Henri il me rapprocha de lui me retint pour que je ne m'envole pas dans les airs Ne me lâchez pas d'accord Oh, ok Le vent caressait mes joues alors que le paysage est défilait rapidement devant mes yeux. Je m'agrippais désespérément à ses bras. Nous arrivâmes enfin une, à un magnifique château qui semblait tout droit sortir d'un pompe de paix. J'avais le mal de lapin. Euh, je tourne. Est-ce que ça va, Lucie Vous allez bien Juste préférence. Enfin, hein <rire> Le cas « La caserne de l'ordre du chevalier est par là. Pourquoi ne pas vous reposer ?» Anna, ah oubliée avec extravagance, lui pas la parole. « Que faisais-tu, Henri ?»« Quentin ?» C'était une personne franchement timide dans sa voix et sa manière de bouger lui donnait un air d'influence. « Le retard du capitaine du ne sera pas pardonné. »« Je t'énerve pas comme ça, je ne fais que mon devoir. »« Cette jeune fille se faisait attaquer. »« Henri, mesdames, revêt sur mes jambes à hein Les yeux en amant de Quentin s'écarquillèrent du surprise lorsqu'ils se posèrent sur moi. » Votre Majesté Il tomba immédiatement sur un genou. Que faites-vous dans un tel endroit, Votre Majesté Savez-vous à quel point j'étais inquiet pour vous Votre Majesté, quand elle me fixait avec une telle passion que j'avais presque l'impression d'être son amante. Et attends une minute, ils sont en train de dire que c'est sa ma Oui, cependant, je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle est parée de ces étranges vêtements. L Étrange, merci bien Enfin, mes vêtements étaient dans un état et après m'être presque noyé dans le cheveu. Mais ce sont eux qui portent des vêtements étranges Henri m'observait avec étonnement. Tu plaisante, n'est-ce pas Comment Quoi qu'il en soit, nous devons nous hâter. Permettez-moi de vous escorter. Porta prit ma main et me porta sans effort sous son bras. Ah, attendez S'il vous plaît, posez-moi Mais sans m'écouter, il partit en direction du château. Henri, hé, hey, arrêtez ce mec Je le vers Henri un regard mais il détourna les, les yeux d'un air sombre. Il m'ignore Je prie de me pardonner pour vous toucher sans permission. Cependant, nous n'avons pas le temps. « Je ne suis pas celle que vous croyez, vous vous trompez de personne si vous plaît, lâchez-moi » Je luttais et me tortillais, mais quand elle était fort, il ne fut même pas gêné. Il me transporta jusqu'au palais contre ma volonté. Dès l'instant où je posais le pied au sol, je fus asseillée par les dames de la cour. Elles arrachèrent mes vêtements sales et me jetèrent dans une baignoire. Elles frottèrent mon corps tout entier me donnèrent un massage à l'huile et au miel avant de me pousser vers la pièce d'à côté dans un nouvel ensemble de sous-vêtements. Un homme aussi joli qu'une pierre que m'attendait dans cette pièce. Je suis Théo Firas. La charge m'a été confiée de préparer vos vêtements votre majesté. Enchantée de faire votre connaissance. Ah Théo Firas donna des instructions aux dames de la cour. Ma à une magnifique robe à jupon. Les broderies qu'il en est étaient si fine que j'en oubliais presque ma situation. C'est presque comme une robe de mariée. Est-elle à votre convenance Théophiras prit ma main et s'agenouilla. Oui, c'est très beau, mais je ne devrais pas porter de vêtements si cher. Ravissante. C'est le dos de ma main. Hm je tentais de retirer ma main, mais il la tenait fermement. Depuis l'instant où j'ai eu l'honneur de contempler votre portrait, j'ai rêvé de voir parler de cette robe. Comme je le pensais sur la voix ravir ma reine. Mon cerveau cessa de fonctionner devant son compliment. Personne avait jamais parlé, ne m'avait jamais appelée ravissante. Quelle belle poupée Murmura Théophilas. Poupée J'ai l'impression d'être au milieu d'une grosse farce. Par pitié si que quelqu'un me ramène à la réalité Maintenant que tout ce qui concernait mon apparence était réglé, je fus guidée hors de la pièce par les dames de la cour. Je fus emmenée à Quanta qui m'attendait devant une grande porte. Il me sourit tendrement lorsque nos, nos regards se rencontrèrent. Vous êtes ravissantes. Merci, mais vraiment, qu'est-ce que tout cela veut dire ?» Je saisis les bords de ma jupe et les soulevais. « Je voudrais qu'on me ramène chez moi, maintenant. »« Vous dites encore ce genre de choses ?» Quanta baissa les yeux d'un air triste. « Moi, il vous tant que cela, votre majesté. » Non, je ne vois pas que ça ait quelque chose à voir avec la haine. Il plaqua sa main contre le mur juste à côté de moi, se penchant vers moi, baissant les yeux vers moi. Il est proche. C'est le jour de votre couronnement, votre majesté. Je ne vous laisserai pas faire maintenant. Il plaça quelque chose dans ma main. C'était la première d'une épée, celle-là même qui était accrochée à sa taille. Cela me dérange pas, si vous ici. Si vous m'entendez de ne pas vous toucher, je ne poserai pas un soldat sur vous. Si vous ne voulez pas entendre ma voix, je m'écraserai la gorge. Il prit ma main, il va l'épée contre sa gorge. La pointe pénétra sa peau, une île de sang de son cou. Vous saignez. Si je prise ma promesse, s'il vous plaît, punissez-moi de vos propres mains. Enfin dit cela comme une confession d'amour tordu. J'étais parisée sous son regard brûlant. Bien, c'en est assez. Quelqu'un posa une main sur l'épaule de Quentin. La reine était du. Vous êtes intimidant même sans le vouloir, Votre Éminence. Montard refait là comme revenu à ses sens. L'épée me glissa des doigts et tomba au sol avec fracas. Celui qui l'avait appelé votre ignorance avait le large sourire d'un chat béant. « Féchir va très bien, la verse semble faux. Venez maintenant, votre majesté. les gens attendent. Commencez vos engagements, soyez couronnés et faites vœu de consacrer votre vie à ce pays. Il poussa les immenses portes qui s'ouvrirent lentement. « Wow !» Les portes s'ouvrirent sur une grande salle de réception. Une vraie foule emplissait la salle. Tous portaient des tenues luxueuses, elle plus paraître des adultes à l'air suffisant, au moins deux fois plus âgés que moi. Henri se trouvait parmi la foule. Henri. Mais il ne me regardent toujours pas directement dans les yeux. Tous inclinèrent la tête en me voyant et applaudirent. Béni soit Sa Majesté la Reine Béni soit la Reine La salle s'emplit de cris de joie. Au bout d'un moment, les voix résonnèrent aussi depuis l'extérieur de la cour royale. Des coups de feu furent tirés vers le sol et à lueur blanche, des lames dansaient en célébration du couronnement. De même voix, civils et soldats venus célébrer le couronnement s'exclamèrent depuis la cour royale sous le balcon. <rire> Chers citoyens du pays des merveilles, applaudissons la naissance d'une nouvelle reine et de nouvelles fiançailles. Le cri de joie redoubla intensité à ces mots. Si tu fête, je te Quentin à mes côtés. Fiançailles, hein Ne me dites pas. Quentin se contenta de froncer vaguement les sensibles sans rien dire. À la place, chichère ne me vous Je sais que vous n'êtes pas reine là se redressant avec l'alice et cruauté, lui donnant un air de ch du chat du comte de fées. Faites votre choix, usurpaterai suyer ou battez-vous. Autrement, vous devrez subir votre destin. Continuez. Et voilà, donc, on a fini le petit prologue du jeu qui s'appelle l'inverse d'Alice. Du coup, je pense que je ferai les autres chapitres plus tard. Mais je ferai surtout... Euh, comment dire je ferai l'histoire de chez Shire parce que c'est la salle que j'avais faite entièrement une fois. Donc euh, voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, partager la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour avoir des news de ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao, bye tout le monde